J'ai beaucoup dit sport et vêtements, je crois, dans, dans, dans cette vidéo. Salut J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça fait à peu près deux mois euh, d'absence en tout. Et euh, donc voilà, je reviens avec une vidéo pour vous, euh, vous expliquer pourquoi j'ai été absent aussi longtemps, alors que j'étais là bien plus fréquemment. Et euh, aussi pour vous annoncer quelques petits trucs pour euh, bah, la reprise et toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Alors première chose, les nouvelles. Alors pourquoi j'étais absent aussi longtemps, enfin longtemps, de début juillet à, à maintenant parce que la, la dernière vidéo c'était un vlog de début juillet mais enfin la dernière vraie vidéo, parce que j'ai sorti un bêtisier vite fait fin août là, il n'y a pas longtemps mais voilà, la dernière vraie vidéo date de début juillet alors que je publiais des vidéos les, tous les 10 jours, tous les 15 jours, là j'ai eu une grosse coupure alors la première raison, c'est que euh, j'étais sur la fin de mes études. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Master 2 STAPS, donc euh, les études de sport, et euh, plus spécifiquement en management du sport. Et du coup, bah, là, je terminais ma, mon Master, ma dernière année. Et du coup, il y a eu toutes les évaluations, tous les projets à rendre euh, sur les dernières semaines pour pouvoir conclure l'année. D'ailleurs, euh, bah, j'espère que euh, je serai bientôt diplômé, parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai passé mon... ma soutenance de mémoire il y a quelques jours. J'ai aussi rendu mon mémoire, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Euh, D'ailleurs, euh, sujet de mon mémoire, s'il y en a qui ça c'était sur... sur le sportswear, donc euh, sur les vêtements de sport, et comment en fait ceux-ci sont devenus des vêtements euh, du quotidien, genre euh, les baskets, le jogging, euh, le sweat à capuche, etc. Comment ils sont passés de l'usage exclusif du sport à la vie quotidienne, voilà les, toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour. J'ai rendu mon mémoire euh, courant août, mi-août, et j'ai fait ma soutenance, mon oral, il euh, n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, j'attends les résultats et euh, bah, j'espère que je serai diplômé. Donc c'était une fin d'année très chargée en devoirs, euh, tous les projets à rendre, les évaluations, et le mémoire qui m'aura pris euh, pas mal de temps. pour ça que j'ai dû m'absenter un peu de YouTube parce que même si j'avais envie de sortir des vidéos, quand je bossais sur des vidéos, il y avait toujours un coin de ma tête qui me disait « mec, tu devrais travailler sur ton mémoire ». Donc pour ça que, que du coup, j'ai préféré arrêter YouTube et ne faire que le mémoire pour ne pas avoir ma conscience qui me dise « sale con, travaille ton mémoire ». En plus de mes projets de master à rendre et du gros projet qui était le mémoire, euh, depuis début juin, je suis en stage de fin d'études pour euh, une marque de mode homme, notamment. Euh, bah, je vous le dis, c'est AST. Euh, J'y suis là-bas en stage en tant que responsable de communauté. Euh, voilà, j'appelle ça comme ça. Et euh, bah, voilà, du coup, euh, ça me prend en ce, bah, en ce moment à temps plein. J'étais en temps partiel au début en 28 heures au début, le au premier mois et demi. Et ensuite, je suis passé en 35 à partir de la mi-juillet. Donc voilà, ça me prenait quand même 35 heures dans la semaine. Donc voilà, entre les projets et ça, j'avais pas... j'avais encore moins le temps d'être sur YouTube. Euh, dernière chose aussi, par rapport à mon absence, euh, c'est qu'en fait, depuis euh, quelques mois, j'ai fait euh, pas mal de compétitions sportives. Donc euh, il y en a qui le savent, peut-être ceux qui me suivent sur Instagram ou... Euh, ou bah, il y en a peut-être qui s'en doutent, mais euh, je fais des compétitions de powerlifting, de force athlétique en, en français. Et, euh, et voilà, c'est un sport euh, bah, avec des compétitions et qui demande euh, bah, pas mal d'entraînement. Donc il y a eu pas mal de compétitions euh, qui sont enchaînées. Donc euh, j'en ai eu 4 en tout en 3 mois. La première compétition fin mai, c'était une compétition régionale qui m'a servi de qualification. Euh, début juillet, j'ai eu la Coupe du monde universitaire à Vilnius. Euh, Mi-juillet, j'ai eu les championnats de France à Port-la-Nouvelle, et fin août, donc euh, c'était il, euh, il y a à peine une semaine... Ouais, c'était une semaine, la semaine dernière. Vendredi, la, enfin, la, la semaine dernière, euh, à l'heure où je vous parle, c'était la semaine dernière. Et c'était la Coupe d'Europe Universitaire qui avait lieu à Mérignac. Et euh, voilà, du coup, ça m'a fait beaucoup de compétitions qui sont enchaînées en très peu de temps et donc du coup bah j'étais c'est pas tellement que ça m'a pris plus de temps que d'habitude dans le sens où euh, bah, mes entraînements je les fais depuis depuis toujours même quand j'avais pas de compétition et que bah, je faisais mes vidéos mais en fait c'est juste que euh, déjà il y a les séjours pour les compétitions à chaque fois qu'on y va on bloque euh... De trois, quatre jours, voire une semaine des fois. Et aussi le, euh, le focus. C'est-à-dire qu'en fait, j ai, j ai, à l'approche des compétitions, je pense qu'à ça en fait. Et euh, du coup, c'était compliqué pour moi de penser à, à YouTube, sachant que bah, je pensais qu'à la compétition, j'avais l'excitation de la compétition, ce que je devais faire pour, euh, pour réussir ou pas. Je pensais à mes compétitions, à mon mémoire, à tous mes travaux. Et finalement, je n'avais peut-être pas autant de temps pour penser à YouTube. Donc voilà, j'ai préféré tout couper exemple, depuis euh, début juillet. Euh, jusqu'à maintenant et euh, voilà, juste euh, courant août j'ai sorti une petite vidéo, c'était un bêtisier, une petite compilation parce que voilà, c'était les 1 an de la chaîne, ça fait quand même 1 bah, an que je l'ai créé mine de rien ça passe super vite et euh, voilà j'avais envie de faire un petit bêtisier et, euh, et pour aussi dire que bah, j'étais encore un peu là et que c'est cool de voir une petite vidéo bah, euh, c'est tout pour toutes euh, ces nouvelles euh, ça fait beaucoup de nouvelles euh, d'un coup, <rire> j'ai pas l'habitude de, de vous parler de, de nouvelles de vous parler même de ma vie perso, en général je vous parle uniquement de vêtements sur cette chaîne c'est aussi pour ça que c'est peut-être l'occasion de changer euh, c'est une vidéo que je vous fais là pour vous donner des nouvelles de mon absence mais aussi pour vous faire quelques annonces sur euh, le, ce que va devenir la chaîne prochainement parce que toute cette coupure YouTube ça m'a permis de réfléchir réfléchir à ce que la chaîne va devenir, ce que les vidéos vont devenir euh, ce que moi j'ai envie de faire, ce que, euh, que j'ai fait pendant un an, j'ai pu faire le point, voir ce que j'aimais, voir ce que j'aimais pas, et euh, ensuite prendre des décisions et voir euh, voilà, ce, que, euh, ce que moi j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube, et avec vous. En fait, la grosse annonce que j'ai à vous faire, c'est que euh, la chaîne euh, YouTube, donc euh, Sartoriasian, euh, va devenir une chaîne de sport. Alors attention, pas une chaîne de sport, une chaîne de fitness ou un truc comme ça, mais... Euh, J'aime bien le sport, notamment mon sport, le powerlifting, où j'ai fait des compétitions, où je m'entraîne. Et d'ailleurs, vous l'aurez sûrement vu euh, sur certaines vidéos, parce que bah, j'aime bien le sport, donc euh, des fois, je, je cale quelques petits trucs de, de sport par-ci, par-là. Ceux qui auront fait le plus gaffe et ceux qui connaissent un petit peu auront euh, sûrement eu, eu l'œil pour, euh, pour voir que c'était des trucs de sport, je ne sais pas m'exprimer. Et d'ailleurs, en fait, ceux qui sont sur Instagram le savent carrément, parce que sur Instagram, je publie carrément beaucoup plus de sport que de vêtements dans les stories surtout en publication c'est assez équitable sur Youtube ça se voit pas, sur Instagram ça se voit et la décision que j'ai pris c'est de faire sur Youtube ce que je fais sur les autres plateformes c'est à dire parler de sport et de vêtements en fait parler de mes passions en général, de ce que j'aime et ce que j'aime le plus en ce moment du moins et ce que j'aime le plus partager c'est les vêtements et le sport donc en fait finalement cette chaîne Youtube je vais continuer à parler de vêtements, comme je le fais, comme je le faisais, donc beaucoup parce que j'aime beaucoup ça, mais aussi je vais parler aussi un peu de sport, de ce que j'aime dans le sport, c'est-à-dire euh, euh, parler de mes préparations, donner quelques conseils, euh, parler de mes compétitions, faire des témoignages sur tout ça, ce sera l'occasion de me suivre euh, mon évolution, d'avoir ma vision des choses un peu, comme vous l'avez sur euh, les vêtements. Donc euh, voilà, ce sera des vidéos peut-être euh, éducatives, un peu de témoignages, des vidéos un peu pour faire le point, des, des vlogs, des, des training logs qu'on appelle ça je crois donc voilà des explications d'entraînement en fait sur YouTube ça va tout simplement être ce que je fais déjà sur les autres plateformes c'est à dire euh, Instagram et euh, une newsletter très récente que j'ai lancée ou euh, une newsletter où bah, je envoie des mails privés et qu'on peut lire et dedans où je parle des vêtements et du sport ma, ma réf mes réflexions, ma vision, quelques conseils et, euh, et genre l'avancée de mes projets donc voilà c'est un truc que j'aime bien euh, la newsletter mais donc voilà, sur Instagram et dans la newsletter, je parle en fait de, de ce, que, ce dont j'ai envie, de ce que j'aime, donc en l'occurrence les vêtements et le sport. Et en fait, bah, j'ai décidé de le faire sur YouTube aussi, en parlant de ce que j'aime, tout simplement, vêtements et sport. Voilà, du coup, YouTube, ça va être euh, mon nouveau un peu terrain de jeu où je, bah, je suis très excité à l'idée de, de faire des nouvelles vidéos parce que bah, bah, j'aime beaucoup le sport et ça me frustrait en quelque sorte de parler que de vêtements sur euh, YouTube. J'ai un peu la pression aussi, je suis un peu stressé dans le sens où euh, bah, je sors un peu de ma niche des vêtements et euh, peut-être qu'il bah, y a une partie des personnes qui n'aura qui, qui, qui pas d'intérêt pour le sport ou par euh, me suivre, moi, faire du sport. Mais voilà, en tout cas, c'est ce dont j'ai envie de faire et euh, parce que voilà, j'en avais un peu marre de rester dans, dans cette chaîne... Euh, euh, bah, je m'étais enfermé dans une chaîne qui parlait que vêtements en plus je le faisais d'une façon assez formelle même dans, dans ma façon de faire c'était c'était des vidéos très, très carrées, très, très lisses, très scriptées avec, euh, je parlais pas librement comme je le fais là en fait c'était limite euh, des vidéos euh, très didactiques et en fait bah, c'est aussi ça la, la nouvelle chaîne c'est que j'aimerais avoir des, du contenu très didactique où j'explique bien comme je le faisais et comme on, on aimait bien que je, le, que je le fasse en fait on aimait bien que je faisais comme on aimait bien comme on aimait bien et du coup euh, bah voilà il y aura la même chose avec le sport donc très lisse, très bien fait mais il y aura aussi du contenu un peu plus cool et bah j'aime bien ça aussi c'est toujours plus agréable de parler naturellement et donc il y aura ça aussi pour le vêtement et pour le sport et en fait cette chaîne youtube ce sera comme instagram et, et la newsletter je vous parlerai aussi un peu de, de ce dont j'ai envie tout simplement si par exemple j'ai envie de vous parler d'un projet que je lance euh, en rapport avec euh, le vêtement ou le sport parce que j'ai plein de projets qui vont se lancer et euh, des projets, plein de projets en tête dont j'aimerais vous parler et bah, du coup ce sera aussi l'occasion de, bah, de parler de ça sur la chaîne Donc, euh, je vous parlerai tout simplement de ce dont j'ai envie en général et euh, bah, comme j'aime bien le sport et les vêtements on parlera de ces deux là j'ai beaucoup dit sport et vêtements, je crois, dans, dans, dans cette vidéo. Euh, donc voilà, si c'est pas clair. <rire> donc c'était la partie, la deuxième partie, la partie des annonces, pour vous expliquer euh, ce que la chaîne deviendra. Euh, j'espère pouvoir tenir un rythme de vidéo euh, plutôt bon. Donc euh, voilà, j'espère qu'il y aura des vidéos qui pourront sortir plus fréquemment. Comme je finis, j'ai fini de la partie mémoire, projet, études et tout, donc... Euh, non, ça devrait aller mieux, si j'ai pas redoublé, bien sûr. Puis euh, voilà, je devrais me dégager un peu plus de temps. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur, euh, sur Instagram, sur la newsletter aussi Où euh, voilà, j'écris, euh, j'aime bien, j'aime bien écrire Donc euh, n'hésitez pas à y aller Et voilà, du coup la chaîne YouTube, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Je pense déjà à la prochaine vidéo qui n'est pas encore tournée Mais euh, qui sera sûrement sur euh, le sport Où je vous parlerai un petit peu plus de, du sport que je pratique Donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira Et euh, voilà, sur ce, bah, j'ai plus rien à vous dire Portez-vous bien, j'ai extrêmement chaud voilà, je suis super excité par euh, ce que va devenir la, la chaîne en fait, donc cette nouvelle chaîne. Et ben bah voilà, du coup j'attends vos retours euh, déjà, là maintenant, et puis plus tard aussi sur euh, ce qui va devenir. Euh, je pense déjà à la prochaine vidéo qui sera sûrement une euh, vidéo de, sur le sport, sur le sport que je pratique. Et donc voilà, j'attends vos retours, j'ai super hâte, comme vous connaissez, like pour la force, commentaire pour le référencement, et, euh, et voilà. Prenez soin de vous, et à la prochaine. <rire> Salut